Je vais dans un resto qui s'appelle Le Georges à Paris et je suis avec une amie qui est méga belle. Et le mec, le videur, il nous regarde comme ça et fait « Elle, elle rentre pas. » Je fais « Pourquoi ?» euh, Non, non, non, là c'est pas sérieux. La vidéoscopie, c'est votre moment préféré de la journée et c'est certainement le mien, à chaque fois c'est de plus en plus rare, que je me livre au jeu du compteur à mensonge. Ce jeu a été inauguré par mon, mon tout premier cadreur, lex sosie officiel de Nicolas Karabatic et nous l'avions consacré je crois à une interview de Macron à la, consacré à la crise de l'effroyable pandémie ou quelque chose comme ça. Et depuis, à intervalles réguliers, mais trop peu souvent dernièrement, il faut que nous nous y remettions, nous nous livrons à ce jeu de deviner le vrai du faux, à l'instar de Voici, je crois que c'est le, le journal d'investigation populaire, qui, dans les premières pages, liste des rumeurs avec un taux de vraisemblance. Et bien c'est exactement ce que nous nous apprêtons à faire, sans plus attendre. Et je me suis dit, c'est intéressant de savoir qui est autour de moi est qu'à payer son billet, tu vois. Je me tourne comme ça, je dis à un mec, alors, vous faites quoi dans la vie Et le mec, il me dit, euh, je suis boulanger. Je fais ouais, ouais, j'ai 6000 boulangeries ou 8000 boulangeries en Asie. c'est quoi cette histoire euh, alors, toujours les ordres de grandeur. Est-ce possible d'avoir 6000 boulangeries euh, En France, ça me paraît très très compliqué. J'ai bien compris qu'il était en Asie. Excusez-moi, pardon. Je ne suis pas aussi intelligent parfois que mes commentateurs qui devinent tout avant. Donc, en France, un petit ordre de grandeur en calcul mental rapide 60 millions de personnes, 6000, ça fait, si je ne m'abuse, un millième de 60 millions, ça ferait 60 000. Euh, donc, 6000, ça ferait une boulangerie sur 10 000 personnes, sachant que dans un immeuble de grande ville, il y a peut-être une quarantaine de personnes. Donc, imme 3-4 immeubles, ça fait 100 personnes. Donc, pour arriver à 10 000, 100 000, 10 000, ça veut dire 3-400 personnes. Donc, ça veut dire 3-400 clients par boulangerie. Oui, euh, ça voudrait dire que le type a l'équivalent, dans une superficie bien sûr beaucoup plus large, de l'ensemble des boulangeries françaises. Ça me paraît légèrement exagéré, mais pas complètement, euh, complètement impossible. Direct et calcul mental oblige, c'est pas tout à fait ça. Mais on n'est pas loin. Il y avait en France en 2019, plus de 29 000 boulangeries. Et probablement un petit peu moins aujourd'hui. Son ami aurait donc un cinquième des boulangeries françaises. Ce qui est d'autant plus plausible. Puis il commence à me raconter, il me dit voilà, j'ai toujours été passionné par le pain. À 16 ans, il se met à travailler. Et comme il n'est pas con et qu'il avait un bon environnement familial et tout, il a fait, euh, il, en autodidacte des formations de chimiste, euh, il a travaillé avec son père, il a fait une machine à pain, qui a cartonné, il a ouvert des boulangeries, explosé. Tu ne dirais jamais à personne qui veut... J'en peux plus des erreurs de participe passés, mais bordel de merde, il a explosé ER. Putain, mais avant de parler, avant d'écrire, remplacé par un autre verbe. Est-ce que vous diriez, il a vendre ou il a vendu Il a jouir ou il a joui Bon, eh bah, sachez que même des gens qui, a priori, ont une orthographe satisfaisante, comme par exemple Bibi, on la vérifie, cette règle, de temps en temps. Et on le dit pas et on s'en plaint pas. Donc, arrêtez de dire que vous n'avez pas l'énergie de le faire. Mollusque Devenir multimillionnaire ou milliardaire ouvre une boulangerie, frère. Ouais, ouais. Et pourtant, vaut mieux être le meilleur à la boulangerie qu'un mec moyen à faire des smart Alors, je ne saurais pas ce que sont des smart-co, peut-être des smart contacts ou des voitures smart. En tout cas, cette première anecdote m'a Ammar... Euh, un détail près d'ordre de, de grandeur me paraît vraisemblable. Moi, je la valide. Hein. Je, je suis désolé. Je suis objectif. C'est ce que me reprochent à la fois mes amis et mes ennemis. Que quand mes amis en ont après quelqu'un et ils veulent que je les soutienne, il m'arrive parfois de les modérer en disant Bah, écoute, pardon d'être l'avocat du diable, mais si je me mets à la place de l'autre, je me dis que je comprends également son raisonnement. Et puis mes ennemis ne tiennent pas compte de mon impartialité, et pense que je suis une espèce de mascu de base, alors qu'au contraire, j'essaie toujours de voir dans les deux camps. En l'occurrence, vous pensiez, ah, à Zator que j'avais une, euh, une antipathie ou une acrimonie pour Oussama Amar. Un, vous n'en savez rien, et deux, cette anecdote me paraît parfaitement vraisemblable. Je pense qu'il y a un zéro en trop, et je pense que c'est plutôt 600 boulangeries que 6000, mais on a tous comme ça... Euh, on a tous un petit peu amplifié les chiffres dans une, dans une histoire, je, je, je, je, jetez-moi la pierre si vous ne l'avez jamais fait. Et quant à la, au potentiel économique des boulangeries, quand on a habité comme moi le sud de la France, on sait très bien que parmi les copains les plus riches du collège et du lycée, c'était les enfants des pharmaciens et des boulangers. Voilà. On ne partait pas au même endroit en vacances, on n'avait pas la même place à l'arrière de la voiture, et on n'aurait pas les mêmes opportunités tout de suite. Après, je me, je me les suis fabriqués par le travail, la persévérance et tout ce qu'on veut. Mais le chiffre d'affaires des boulangers dans le sud, si vous en doutiez, vous demandez à mon expert comptable, il vous le confirme. Hein. Ils ont les chiffres. Hein. Donc, euh, Anecdote de la boulangerie en ce qui me concerne, validée. Si vous pensez que ça fait de moi un nous samarien ou un nous samariste, euh, attendez les suivantes quand même. Hein. Calmez-vous, réfléchissons. Un mois, je passe 48 heures à Paris. J'arrive, je m'assois sur un banc, je suis au téléphone, et là, je me fais voler mon sac. Je vois un touriste espagnol, je dis « Ouais, t'as vu quelqu'un ?» Il me dit « Non, non, j'ai rien vu » et tout, et il se barre. Je rentre à la maison, je suis déprimé, j'ai plus de passeport. Euh, là, vous, vous, vous me sentez prompt à bondir, et, et vous me sentez prompt à, lui, à le tacler au niveau de la cheville, euh, sur le physique, évidemment, qu'il a sur la table. Et eh ben, je ne le ferai pas. D'abord, parce que euh, le physique, c'est trop facile. Et là, en l'occurrence, il n'y aurait vraiment pas de mérite. Et le pied sur la table, oui, c'est assez agaçant, mais à sa décharge, encore une fois, je vais peut-être me convertir, je vais peut-être me faire gouroutiser en direct. On m'a fait le même reproche dans une série de podcasts que nous tournions avec mon ex-directeur de la publication, symbolique évidemment, on n'allait pas chercher des statuts, quoi que ce soit, c'était un titre honorifique avec Léo, le directeur de la publication. Un jour, dans un appartement en dernier étage, euh, le long du canal, euh, dans le 10e arrondissement et une journée de, de canicule, on suffoquait et j'avais enlevé mes chaussures et à un moment, sans, sans y penser, mon, mon pied s'est vu dans le cadre. Et je me suis fait lyncher symboliquement, enfin virtuellement. Et c'est vrai que, alors à l'époque, évidemment, ça ne m'avait pas plu, j'avais râlé, mais le voyant là, c'est vrai que à la fois le rapport de conscience corporelle et de message transmis est pas trop en la faveur de celui qui met le pied sur la table. Donc où ça m'a, c'est pas cool, mais on me l'a fait. Je l'ai, j'ai commis cette erreur. On m'en a tenu rigueur en montant. Bon, voilà, c'est pas très grave, mais je, voilà pourquoi je ne lui saute, je ne le tacle pas à la gorge. Sur ce sujet, tout de le monde. il se part Je rentre à la maison, je suis déprimé, j'ai plus de passeport, j'ai plus d'argent, j'ai plus de carte bleue, je suis dans la merde, tu vois. N'importe qui d'autre, à ce moment-là, l'histoire s'arrête. Moi, je suis pas pareil. Donc... Attends, euh, j'ai plus d'argent, j'ai plus de papier, sachant que donc, il n'est plus résident... Donc on parle d'une époque où il n'est pas ou plus résident français, pas de passeport, donc il sous-entend qu'il ne peut pas rentrer ou partir quelque part. Bon, après, Vidéoscopie, vous connaissez le concept, euh, l'idée c'est de ne pas croiser des informations externes et de ne pas croiser ce qu'on a pu lire, entendre ou penser au préalable sur la personne. À 3h du mat, je trouve un moyen de localiser mon ordinateur. 8 heures du mat. 8 Oui, alors tu trouves un moyen, en fait, c'est, euh, tu as certainement un Apple, et dans l'Apple, en fait, la fonction localisée, elle est native. Les produits Apple se reconnaissent entre eux, donc je peux demander à mon ordinateur où se trouve mon téléphone où, et slash où, où se trouve mon, mon iPad et puis si ça ne le fait pas en natif, on, on a un AirTag, donc ça n'est pas une, une prouesse technologique particulière. Maintenant bah je suis au commissariat, je débarque, et je dis au flic, voilà, l'ordinateur est ping, allez, deux voitures, on y va, on récupère les affaires. Le flic m'a dit, ouais, tu t'es cru où là, dans un western On commence à s'engueuler, et on s'engueule tellement que je me prends une amende d'outrage à l'agent. J'appelle mon pote, je lui dis, t'as une voiture Il me dit, ouais. Je dis, viens me chercher, on va à évry sur cette J'arrive à Evry. Alors cette anecdote est arrivée euh, trait pour trait, mot pour mot, à un ami, voilà, qui s'appelle Julien, qui en passe le bonjour s'il regarde, regarde ça. Il y a plusieurs années, à, à, dans le premier arrondissement, il s'est fait piquer son portable, il s'est fait cambrioler. Il a localisé son portable et les flics ont refusé d'aller... Euh... Alors la localisation, c'était pas évidemment euh, au mètre carré près. Ils avaient l'immeuble, l'information de l'immeuble dans laquelle se trouvait le truc. Et ils ont refusé d'aller faire une petite visite dans l'immeuble ou quoi que ce soit. Donc pour l'instant, tout ça me paraît d'autant plus plausible que je connais quelqu'un qui a vécu la symétrique. J'arrive à Évry, et là, je tombe sur qui Le fameux touriste. dis, c'est lui, machin, on s'engueule et tout. Au bout de 4 heures d'embrouille, les mecs finissent par m'expliquer qu'ils ont jeté mon passeport dans la rue. Je dis, bon, si vous n'avez pas mon passeport, vous me rendez mon ordi, mon argent. Ils me rendent mon ordi, mon argent et tout. Je récupère mes affaires, je rentre à Paris. Deux jours après, quelqu'un qui a trouvé mon passeport dans la rue. Ouais là je commence à moins y croire d'abord parce que tu ne me sens pas être en mesure de menacer physiquement des voleurs à fortiori plusieurs et en plus parce que tu parles de rentrer à paris alors que tu t'es fait voler justement à paris donc à la limite tu pourrais dire je rentre dans la ville v ça commence à sentir moins bon cette histoire message. je récupère mes affaires je rentre à paris deux jours après quelqu'un qui a trouvé mon passeport dans la rue m'envoie un message euh, je remercie le Twitos qui a mis en ligne euh, ces vidéos, la coupure est un peu violente, donc je, je lis pour, euh, pour la continuité, et je récupère mon passeport. Voilà. Donc, euh, bah, voilà, je, je, bon, celle-ci, j'y crois, crois, crois euh, à moitié, on va dire, on va lui mettre un demi, euh, euh, si on était sur 10, euh, je dirais euh, 8 sur 10 la première fois, et je dirais là, euh, plutôt euh, 5. Euh, la partie courir après les flics, oui. La partie courir après l'ordi, oui. La partie, euh, par contre, euh, je le récupère par la seule puissance de mon verbe. Mmh, mmh, mmh. Un petit doute là. Pas faire semblant que la plupart des bons élèves sont quand même des gens euh, assez soumis, quoi. C'est-à-dire soumis Bah, ils sont soumis ils à l'autorité, ils respectent les règles, quoi. Ils sont là dans la classe, en silence, à regarder devant le prof de savoir et tout. C'est la mort. D'ailleurs. Tous les, euh, moi je le dis, hein, les instituteurs et les profs du système français sont tous des collabos. Là, il n'y a pas vraiment de vérité ou de mensonge, c'est une opinion personnelle. Je penche plutôt de son avis à 7 ou 8. En tout cas, pour les écoles soumises à la tutelle de l'éducation nationale, je ne sais pas ce qu'il en est dans les systèmes d'éducation alternatifs, type Montessori ou autre, je n'en sais rien. Ou la fameuse école pour surdouer, qu'on a la vidéoscopée l'année dernière, et envers qui j'ai tenu ma promesse de les aider, et bon, pas envie de raconter la fin parce que c'est déprimant, mais on va dire qu'ils ne m'en ont pas vraiment su gré, hein, comme d'habitude. Bizarrement, ils ont, ils ont tout le temps qu'il faut avant de recevoir le virement, puis quand ils ont le virement, hein, euh, ça ne répond plus, hein, chère école de je ne sais où. là. Donc oui, euh, effectivement, mais il n'est pas allé jusqu'au bout, il n'a peut-être pas eu le courage euh, de citer lequel des deux genres, car il n'y a que deux genres, lequel des deux genres, et le plus concerné par ce caractère laborieux, concentré, et soumis, et passif et scolaire. Ce sont les filles. C'est pour ça que les filles ont des meilleures notes à l'école, ce qui est attesté et valorisé par toutes les études. Et c'est pour ça, par contre, qu'elles performent moins dans le monde du travail, parce que dans le monde du travail, la soumission dessert. Donc ça les sert d'un côté, et on souligne à volo leur intelligence supérieure, mais quand ça les dessert au travail, on ne souligne pas tout à coup leur sous-performance, on souligne que c'est le système qui est injuste. Encore une fois, les vidéoscopies, c'est plein de surprises, à condition, à condition, à condition, je répète, de se départir de ce que l'on a su, lu, vu ou entendu des gens, parce que moi, j'en pense pas moins. Et je vous raconterai à la fin de la vidéoscopie une anecdote qui ne devrait pas avoir sa place ici sauf que ne reparlerai jamais de cette personne donc je vais la quand même la faire enfreindre ma propre règle et et, et, et contextualiser mais je vous raconterai ma première et unique expérience avec l'écosystème Oussama hamar et euh, l'incubateur de start-up de famille que j'ai rencontré en 2013 ou 14 quelque chose comme ça à l'ouverture c'est en 2014 je crois Il faut faire très très très très attention quand on est mon ennemi parce que Toujours, toujours, toujours beaucoup moins à perdre que tous les gens autour de la table. Mmh. Et les gens ne se rendent pas compte d'où je viens. Les gens ne se rendent pas compte. Ils, ils imaginent des choses sur moi, des trucs, ils se font des fantasmes. Mais en fait, mon bonheur à moi, si demain, je vivais sur le canapé d'un ami que j'avais plus un rond, que j'étais un loser que personne n'aime, je pense que j'aurais le même niveau de bonheur. Oui, alors ça, c'est évidemment une énorme... Co non Non Non Vous allez savoir ce que je pense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 oui, alors ça c'est évidemment une, une, une énorme connerie, c'est faire preuve d'une espèce de présomption d'ubiquité en se disant « voilà comment je réagirai dans telle et telle situation ».« Toi tu te bats mieux que moi, c'est très bien, moi j'ai des connaissances en chimie que t'as pas, ok Frappe-moi, je t'empoisonne. » Bon, moi j'ai envie de renvoyer toujours à la, à la citation de Mike Tyson, « tout le monde a un plan jusqu'à prendre un point dans la gueule » et quiconque a fait des essayé au sport de combat, c'est qu'on s'imagine virevoltant et on s'imagine avoir des réflexes de fou et le jour où on se prend une droite d'un mec de 90 kg en, entre les entre les sinus ou sur le ou sur l'arcade ou dans le foie et bien dans les secondes qui suivent euh, on se rend compte que le cerveau ne fonctionne plus et qu'il n'est plus de question de bonheur, et qu'il est juste question d'avoir mal. Et, et, et, et ça, c'est pareil. Rien n'atteste et rien ne prouve que cette personne ait connu la situation de, de dénuement qu'elle décrit. Et, et c'est très puéril. Et ça ne parle qu'aux au, qu petits-enfants, en fait, aux gens qui n'ont aucune maturité mentale, de dire « Voilà comment je réagirais dans telle et telle situation. Si vous n'avez jamais été agressé, ne prétendez pas telle serait ma réaction qu'à cas d'agression. » C'est un petit peu comme le, le coach mental de... Quel militaire Je crois que c'est le major Gérald qui racontait ça dans un, dans un podcast. Il disait que son, son escadron, enfin je sais pas comment on appelle ça, son bataillon, son équipe, avait reçu la, la visite d'un coach, euh, coach mental. Et que quand il a fallu euh, se livrer aux exercices physiques, le coach a dit « je viens, je viens ». Et quand il a fallu sauter de l'avion avec le parachute, ils ont tous sauté, sauf le coach mental à la performance. Voilà. Donc euh, Oussama, je ne te connais pas. Je ne sais pas si tu as connu le dénuement. Peut-être, peut-être pas. En tout cas, euh, pas plus que les autres tu ne peux prétendre nous décrire comment tu t'en sortirais. Voilà, ça, ça n'existe pas, et c'est de la prétention puérile, voilà, avec une belle allitération en, en paix. L'argent, c'est une dopamine qui n'est pas ouverte à tout le monde. Par exemple, l'un des grands drames de ma vie, c'est que je jamais réussi à être fondamentalement excité par l'argent. Moi, j'aime l'argent pour de mauvaises raisons. J'aime l'argent non pas pour ce que l'argent importe, mais pour ce que l'argent permet de faire. Il y a une grande différence entre vouloir dépenser de l'argent pour faire plus, et vouloir de l'argent pour avoir de l'argent. Moi, à titre perso, j'ai toujours dépensé plus d'argent que j'en ai jamais gagné. Ouais. Bah, oui, ce sont des propos de, de, de Café du Commerce. Euh, l'argent ne fait pas le bonheur. Euh, l'argent est un moyen et pas un but. Euh, bah, C'est vrai. Factuellement, en, factuellement, ce sont des opinions communes. Entendu. Ce sont des truismes sur l'argent. Donc là, on n'est même, même pas dans le vrai ou faux, on est dans le, dans le hors sujet pur. J'imagine qu'il y a plus pertinent dans ces conférences parce que je ne recours pas au procédé de l'ennemi. Quand on extrait de mes travaux privés un extrait d'une minute un peu plat, car forcément sur des conférences de 6 heures ou de 3 heures pour la demi-journée, 6 heures pour la journée, vous imaginez bien qu'il y a forcément des minutes où je, ne suis pas où, je, où je suis tout sauf exceptionnel. Eh bien, pareil, on pourrait dire c'est trop cher. Eh ben, je ne recourrai pas à cette perversion rhétorique. Euh, non, je, je lui donne le bénéfice du doute, j'imagine qu'il a plus pertinent à vendre, et je, je suspends mon jugement. Voilà. Je suspends mon jugement sur cette assertion qui est très creuse, mais qui ne peut pas être la seule, car je l'ai déjà entendu dire des choses plus pertinentes que, que cela. Voilà. Mais évidemment, jamais euh, le camp d'en face n'a la même objectivité avec, euh, avec moi, malheureusement. C'est que vous regardez les temples grecs, ils sont tous écroulés. Si vous allez à Rome et que vous regardez le Colisée, c'est quasi intact. Et En fait, c'est dû à une différence d'éducation. Les grecs, pour devenir architectes, passaient 15 ans d'études en maths. Puis on leur faisait construire des trucs et donc ils les construisaient... On dans les... leur faisait F.E. Mais mon Dieu, mon Dieu, mais où va ce pays Concentre-toi Je ne sais pas qui sous-titre ou qui sur-titre, puisque maintenant les sous-titres ne sont plus en dessous, on était déjà objectivement nul en maths, on est objectivement nul en français, on est objectivement nul partout. C'est dramatique. Enfin, revenons au sujet. Les Romains apprenaient l'architecture par l'artisanat. On devenait architecte en construisant des choses. Donc on construisait des petites choses, et puis quand on était bon, on construisait des choses un peu plus grandes. Évidemment, les Romains ont écrasé les Grecs. Euh, alors, le Colisée, je le, vois, je le vois à peu près tous les jours. La Grèce, j'y suis allé. D'abord, c'est quand même pas tout à fait la même époque. En plus, c'est pas tout à fait les mêmes conditions sismiques. En plus, c'est pas tout à fait les mêmes matériaux. Celui qui tient, le, qui, qui a le mieux tenu finalement à Rome, c'était le Panthéon qui pendait enfin sous la tutelle du comment il s'appelait, le bras droit de l'empereur Auguste. C'était Agrippa, je crois. Et le Panthéon tient pour des règles justement mathématiques de largeur et parce qu'on a évidé la surface supérieure où ça. Où, où, où, dont pouvait éventuellement venir le, le, le, le problème. Donc il y a une question de, large, de rapport largeur-hauteur, il y a une question de hauteur, il y a une question également de centre de gravité. Donc me dire que les Romains construisaient à l'expérience et que les Grecs construisaient, construisaient à la théorie, c'est au mieux une simplification, au pire une connerie. Donc là, c'est du, du 1 sur 10. Enfin, c'est une énorme absurdité. Euh, je suis gros. Euh, les gens pensent que c'est parce que je ne fais pas attention à ma santé. Ça fait très longtemps que je suis conscient du problème. Il s'avère que c'est pas un problème d'alimentation. Je ne mange pas beaucoup et pas en dehors des repas. C'est pas un problème. Oui, et ça, c'est un peu euh, à l'instar de la théorie de la sidération. C'est un petit peu la, la même, la même engeance. C'est très contemporain. C'est la théorie de je ne suis pas responsable de mon corps. Je ne suis pas gros. Alors que tous les grands qui en plus vivaient de leur corps et de leur image, tous les grands maîtres de l'interprétation, voilà, de du théâtre, etc., prenez Louis Jouvet, considéré par la moitié des, des, des, des acteurs jusqu'à il y a quelques années comme le grand théoricien de la, de la mise en scène, du théâtre, de la voix, etc. Je crois que c'est lui qui disait, à 40 ans, tu es responsable de tout, y compris de ta gueule, de ta propre gueule. Attends, attends, je t'arrête Stéphane, c'est pas Louis Jouvet, mais Léonard de Vinci, cette citation. Louis Jouvet, lui, disait de l'âge de 40 ans, « À partir de 40 ans, tant vaut l'homme, tant vaut l'acteur. » Mais euh, voilà, dans une, dans une ambiance, dans un bain de psyroses ambiant, il est plus confortable de se dire que c'est ce, notre propre génome qui travaille contre nous. Bon, moi, j'ai déjà fait l'expérience, hein, euh, en vacances, j'ai dit, euh, dit à mon copain, un, un, un vieux copain qui se plaignait tout le temps d'avoir du poids en trop, je, on était parti aux États-Unis, à San Francisco, il y a une quinzaine d'années, et je lui ai dit, bah, fais, on reste 15 jours, 13, 14 jours, tu manges exactement comme moi et je ne me prive de rien et tu verras que tu auras perdu 2-3 kilos. Là, là, je fais du Oussama parce que je cite des chiffres en fait que j'ai oublié. Je lui dis, tu, tu auras perdu du poids. Je ne sais plus exactement combien. Voilà, pour être précis. Et effectivement, il a perdu du poids en, en, en choisissant comme moi. Et Il a bien vu que ça n'était pas, euh, voilà, que ça n'était pas en avalant de l'air, en buvant de l'eau. Ce sont évidemment un certain nombre de de de de, de, de, de grignotages, enfin d'évidence. Mais pour avoir des clients à la fois dans la médecine et dans la nutrition, je parle de la nutrition sérieuse, hein, je ne parle pas des, euh, des vendeurs de compléments alimentaires sur Instagram, je te parle d'un nutritionniste euh, diplômé qui travaille à l'hôpital en Suisse qui plus est, qui n'est pas forcément le pays le plus laxiste en termes de, de, de diplôme. Eh bien, il me dit, euh, cette gangrène mentale est infernale, car quand il s'attaque au régime alimentaire des gens, les gens t'expliquent qu'en fait, ils sont gros, mais c'est indépendant de leur régime alimentaire. Et là, ma source, c'est pas t'inquiète, ma source, c'est un médecin diplômé en nutrition en Suisse, voilà. Ce les gens imaginent que je suis un gargant, tu vois, dans l'excès et tout. D'ailleurs, ça me fait toujours rire, euh, les gens qui me rencontrent et qui ont ces images, parce qu'ils sont toujours très étonnés, mais bon, c'est pas, pas important. Mais euh, effectivement, j'ai des problèmes de thyroïde, j'ai des problèmes de métabolisme, de vésicule biliaire, en fait. J'ai un certain nombre de, de problèmes euh, hérités un très mauvais microbiome euh, qui ont été identifiés euh, il y a longtemps. Oui, alors là, c'est très difficile de ne pas recourir à ce qu'on sait, parce que moi, je l'ai croisé au restaurant, ce, ce monsieur, et puis je connais des anciens amis à lui. Euh, donc, faisant abstraction de tout, tout, tout, tout, tout ce que je sais, un phénomène est le fruit d'un terrain et d'un événement. D'accord Une maladie est le fruit d'un terrain qui vous prédispose à l'avoir et d'un événement qui a permis... Au, à la bactérie ou à la cellule de, de dégénérer, de gangréner, de se reproduire. Il faut les deux en fait. Les deux sont des conditions nécessaires mais pas suffisantes en soi. Donc oui, tu as peut-être un terrain à développer des cellules graisseuses, mais jamais, jamais, au grand jamais tu ne me feras croire qu'elles se développent en mangeant des légumes, euh, en buvant de l'eau et en faisant de l'exercice. Non, ça, il ne faut quand même pas te déconner. Mettez-moi au cachot si vous voulez mais je ne transigerai pas avec ça. À un moment, il faut, faut remettre l'église au milieu du village. quoi. Euh, prof euh, à Sciences Po, il y a 10 ans, une fois, j'ai fait un exercice avec mes élèves. J'ai acheté des... Euh, J'avais vu ça dans un article du New York Times ou je sais pas quoi. Euh, j'ai copié là le truc. Euh, J'avais acheté sur Ebay des... Pas sur Ebay, de, de 7 boutiques à 1 euro. J'avais acheté voilà. une vingtaine d'objets. Okay. J'avais donné un au hasard à chaque élève. Je lui dis, tu vas sur Ebay et celui qui vend oh, l'objet le, le plus cher... Ouh il, ah, a il a gagné. Et euh, l'écart-type, c'était 1 à 800 euros. Pourquoi Parce que la différence entre celui... Alors, il, il, en fait, il ment sur les chiffres, probablement. L'écart-type n'est pas aussi grand, mais vous savez que l'exercice de vente sur eBay, je vous en ai déjà parlé à de nombreuses reprises, et c'est la meilleure... Salut, coach YouTube, euh, qui est mon... mon, euh, mon compéti... On fait des compétitions de profils eBay, des qualités d'emballage, etc., Acheter et vendre des objets de niche, des objets techniques, hein, pas des pantalons. Des objets de niche, des objets techniques sur Ebay est la meilleure formation à la psychologie humaine, au commerce et à l'économie. Donc là, je sens que je vais approuver. Celui qui vendait 800 euros et celui qui vendait 1 euro, c'était pas la qualité du produit. C'était que des trucs, acheter 1 euro, c'était sa capacité à raconter une histoire. Oui, c'est absolument vrai. C'est tellement vrai que je me rappelle quand je finançais mes allers-retours en Allemagne, c'était en 2001-2003, donc j'avais 25 ans. En achetant euh, des, des, des, des radios, enfin des appareils audio de niche qui avaient plus ou moins de cotes, donc j'achetais des, des trucs qui avaient moins de cotes en France et je les revendais là-bas où ça coûtait quelques centaines d'euros de plus, et vice versa, j'achetais sur eBay allemand des marques type Revox, type Blopankt, type Nagra, des marques euh, allemandes, suisses ou autrichiennes, qui se trouvaient moins chères là-bas, donc je les achetais sur eBay euh, Allemagne, qui refusait de livrer. Je profitais de mon week-end chez ma copine pour les ramener avec moi dans l'avion, car à l'époque, ils étaient moins regardants sur le nombre de sacs, donc je, je suis passé avec deux trois amplis dans des sacs en papier dans l'avion, et je les revendais sur eBay français, quelques centaines d'euros de plus, qui me payait tout le week-end avec ma copine quand j'avais pas un rond, quand j'avais 25 ans. Donc l'écart-type de 1 à 800, c'est faux, c'est de 1 à 8. Par contre, je me rappelle notamment sur un tuner qui était un Luxman, un tout petit Luxman qui devait être... Euh, je crois même que j'ai encore la photo, je crois que c'était un Yamaha T1 ou un petit Luxman. Je me rappelle que le, je l'avais vendu tellement au-dessus de la cote par mon storytelling que le vendeur suivant, donc quelques, mois, quelques semaines plus tard il y en a eu un autre à vendre, m'a copié l'annonce et j'ai écrit au vendeur en disant « ça n'est pas fair play, c'est mon texte » et auquel il a répondu que j'avais pas de propriété intellectuelle dessus. Et effectivement, dans un monde, où les, dans un, dans un monde du e-commerce où les photos sont moches et les textes sont nuls, quand vous faites des belles photos et des beaux textes, vous vendez plus. Et ça, c'est un excellent conseil de droite à donner aux jeunes qui font notamment des trucs genre babysitting, etc. Il y a beaucoup plus fin que passer 8 heures à garder des gosses pour 8 euros. Euh, il y a notamment s'y connaître dans un domaine de niche, et sur un appareil de niche reconditionné, on peut euh, gagner un mois d'argent de poche sur une opération. Voilà. Et encore une fois, c'est pas de. Il y, y a une valeur ajoutée, ça n'est pas que de l'achat-revente. La valeur ajoutée, c'est la connaissance. C'est un petit peu comme un antiquaire. Un antiquaire a une valeur ajoutée par sa qualité de choix. Voilà. Pour euh, recomposer l'inventaire d'un antiquaire en allant euh, sur des brocantes, il vous faut euh, des mois ou des années. Voilà. Donc vous payez également la le discernement du professionnel qui a identifié les objets. Et sa connaissance des gens susceptibles de les remettre en état, parce qu'évidemment, il ne suffit pas d'appeler le SAV de Darty. Donc, euh, sans... Donc là, je suis 10 sur 10 là avec lui. plus grosse lacune à l'international, bah, ça commence par ce truc complètement con, de croire qu'il faut bien parler une langue pour la parler. Par exemple, moi je fais plein de vidéos en anglais sur YouTube, les seuls gens que ça fait rire, c'est les Français. La seule nationalité qui met sur YouTube un commentaire sur mon accent en anglais, c'est les Français. Il a, il a absolument raison. Euh, c'est 100% vrai. Et ça, je le tiens d'un, d'un client euh, juif qui, il y a longtemps, m'a dit, on me parlait d'une histoire de, je sais plus, je sais plus ce qu'il voulait, c'est une sorte de, de SAV. Enfin, il fallait appeler un pays dont, dont, dont on ne parlait pas la langue. J'avais un souci avec, je sais plus quel fournisseur dans, je sais plus quel pays. Et je lui dis, tu connaîtrais pas un avocat qui parle telle langue? Et il m'a dit, bah, c'est bien une réflexion d'ici. De, de, il m'a dit, bah, euh, chez nous en Israël, je peux te garantir qu'ils ils ils, ils, chercheraient trois mots dans le dictionnaire, ils, ils maîtriseraient trois mots, et ils appelleraient, ils appelleraient le mec et ils se feraient comprendre. Et j'ai dit, mais non, on parle, on parle d'une langue, je ne sais pas, c'était le. Je sais pas où, enfin, une langue totalement. Euh, Ce n'était pas une langue commune, pas une langue anglo ou saxonne. Et il m'a dit, mais non, tu n'as pas compris, il se débrouillerait. Et, et, et je suis effectivement d'accord. Les Français sont nuls à l'international dans toutes les langues, notamment parce qu'ils éprouvent une espèce d'orgueil mal placé. Euh. Ils ont honte en fait, et non, on, on, on s'améliore dans une langue qu'on ose la parler. Bon, je suis arrivé en Italie, je ne connaissais pas un mot, j'étais pitoyable au début, mais j'ai osé. Et généralement, euh, les étrangers vous en savent gré. Voilà, donc euh, encore une fois, je, je suis à ma grande surprise euh, d'accord avec lui. J'ai fait des discours à United Nations, à l'Assemblée Générale. en Alors oui, oula, on se calme, ils sont où ces discours Je ne m'attendais à rien, et je suis quand même déçu. Parce que je suis désolé, au 21e siècle, tu fais un discours aux Nations Unies, le truc, il est en ligne, donc euh, je vais pas aller vérifier parce que c'est pas l'objet de la vidéoscopie, mais là, j'ai un doute. ...diplomatique pour représenter la délégation française. Ouais, Dans la délégation française, les mecs étaient stressés de leur accent. Alors, tout à l'heure, il nous disait qu'il n'avait plus de papier français qui... machin, bon. Il est de quelle nationalité, il a combien de passeports, on... on ne sait pas. Il fait partie sans doute de ce peuple cosmopolite. Juste après que la délégation indienne passe sur scène et dise... Et le mec il dit pourquoi il fait son discours en indien Non non c'est de l'anglais. Je... Mais lui contrairement à toi, il n'est pas passé par 20 ans de traumatisme à l'école Where is Brian Et donc il n'a pas de truc. Et c'est un truc de dingue. Hein Parce que évidemment les mecs qui se moquent de mon accent en anglais et qui sont français, ils ont jamais fait une conférence en anglais, où que ce soit de leur vie, de nulle part. Non, non, il a raison. Je lisais ce matin sur Twitter le phénomène de burn-out des youtubeurs et beaucoup espacer leurs publications, voire les voir arrêter, notamment McFly et Carlito, que j'ai taclé en leur temps. Et pour le coup, j'ai beau les avoir taclés en leur temps sur une prestation particulière, pour le coup, je comprends parfaitement ce qu'ils disent, parce que les gens qui ne s'y sont pas à n'ont aucune idée de ce que représente le divertissement. Si vous n'avez jamais fait une BD, vous ne savez pas que ça prend des années pour un truc qui se lit en 30 minutes. Si vous n'avez jamais écrit un livre, vous ne savez pas que même, une, même un roman, vous ne vous rendez pas compte du travail que ça représente. Si vous n'avez pas été visible en vidéo pendant des années toutes les semaines, vous ne vous rendez pas compte du travail que ça représente de prise de vue, de, de problèmes techniques, d'investissement, de montage, de cadrage, de machin. Donc euh à la nuance près des Nations Unies, euh, je valide. Voilà, donc on mettra les comptes à l'écran. Là, je valide à on va dire à 7 sur 10, parce que les Nations Unies, je crois pas. Mais si c'est vrai, je validerai à, à 10 sur 10, et on fera les comptes à l'écran. Un super pouvoir, vraiment, que j'ai développé avec les années, c'est avant d'aller dormir, je réfléchis au problème que je veux résoudre, et la personne célèbre la plus apte à résoudre ce problème, et elle vient dans mon sommeil résoudre le problème. Donc, j'ai Bill Gates, euh, Warren Buffett, euh, Mark Zuckerberg. Ils viennent très souvent dans mes rêves. Concrètement, enfin, si... tu tu rêves de. Ouais, ouais, concrètement. Avant de dormir, je vais, je vais me mettre en état profond ouais. en me dire Putain, Zuckerberg, là, il faut que tu m'aides. C'est Et... juste. Enfant, j'ai commencé à enfant. Bon, euh, je crois que quand, quand tu étais enfant, Zuckerberg, il était également euh, pas forcément sorti de l'œuf. Mais oui, ça m'étonne pas. Les... Moi, j'ai participé à un groupe de méditation pour accompagner une amie qui ne jurait que par ça. Alors, j'ai pas adhéré mais les scénarii qu'il nous est demandé de se mettre en tête et de visualiser sont beaucoup plus absurdes que celui-ci. C'est-à-dire que des coachs certifiés en trans de, je de mon cul sur la commode ont dit devant moi, je l'ai entendu, qu'il fallait se représenter euh, immense en statue dorée, tel le colosse de Néron, qu'il fallait se représenter euh, entouré de gladiateurs faits pour nous protéger, qu'il fallait se représenter un escalier sans fin qui descendait en soi est ce qu'un escalier sans fin euh, qui débouche sur un colosse de Néron avec notre tête posée dessus comme des glands ma vie a changé après, euh, après une phrase qu'est-ce qu que tu qui me de de est-ce que c'est plus ridicule que s'imaginer un algorithme de Zuckerberg qui vient nous résoudre un problème non je ne trouve pas ça insensé Céa a arrêté un enfant de 14 ans qui fabriquait une centrale nucléaire dans son garage et qui a pas compris pourquoi il se faisait arrêter. Je sais pas si vous imaginez, il y a quand même un, un enfant qui a réussi à constituer une centrale nucléaire à fission dans son garage et c'est en essayant de s'approvisionner en uranium qu'il a été arrêté. Et vous imaginez quand on raconte l'histoire, on se dit mais c'est pas possible. Mais sauf que un, les parents ils ont rien vu, deux, le gamin il comprend pas pourquoi on peut pas s'approvisionner en uranium, et trois, il, il il se demande toujours ce qu'il a fait de mal. Ça serait trop facile d'aller chercher la, à valider ou invalider cette histoire. Ça me paraît plausible. Alors après, fission, neutron ou je ne sais quoi, je n'en sais rien. Je suis, je suis ingénieur en matériaux, pas en, pas en fusion atomique. Mais sur le principe que des enfants, tous des garçons malheureusement, aient le talent de développer des machines euh, qui, à un moment, échappent à la surveillance de leurs parents, à la compréhension de leurs parents et qu'il cherche à un moment sur le dark web à s'approvisionner dans un matériau rare et qu'il se fasse stopper par la brigade, je veux bien le croire. Voilà. Après, il dit pas forcément qu'il l'a connu. Non, c'est pas, c'est pas impossible. C'est, c'est, plausible. Voilà, 7 sur 10, c'est plausible. Un mec dans un train, il dormait, et je m'assois et il se réveille, et il regarde comme ça et puis ça m'a marre. Tu vois, puis je te tais. J'ai dit, ah bon, mais pourquoi Dans une vidéo, t'as dit que... Alors, je ah bon, j'ai dit ça, moi Ah pardon, elle me dit, tu t'en sers pas si, Moi, des vidéos, j'en fais beaucoup quand même, donc je me suis un peu Ah ouais, non, mais franchement, là, c'était très grave de dire ça. Il me parle et tout. Au bout d'un moment, je fais, ouais, mais en fait, non, t'as raison, c'est vrai, j'ai suis tort. J'adore, parce que j'adore toutes tes autres vidéos. <rire> et c'est devenu un très Alors, je suis ravi de ne pas les avoir vus en avance, comme ça je vous livre la primeur de ma réaction. C'est pas incroyable du tout. Hein. Oh, ça ça m'arrive. Enfin, pas quand je suis pas en France, mais quand je suis en France, tous les jours qu'on me dise tu es machin. Ce qui est moins probable, c'est qu'un hater l'interpelle, car les haters en général ne l'interpellent pas, ils sont lâches. Mais quand on t'interpelle, on te cite quasiment toujours un propos dont tu n'as aucun souvenir. Et quand tu apprends par des moyens de détournés les raisons qui ont poussé les haters à te hater, les rageux à rager... C'est souvent pour une déclaration, et moi combien, ben d'ailleurs récemment, un certain Jean-Marie Corda a fait une vidéo sur moi en disant qu'il m'a détesté pendant des années. J'ai toujours détesté Stéphane Edouard. Pourquoi Parce que j'avais dit, bon à part que manifestement ça a énervé que j'ai une bibliothèque, mais à, à, à part ça, parce que j'avais dit à 30 ans que je voulais pas d'enfant. Dans la vidéo sur laquelle j'étais tombé, il disait qu'il voulait pas d'enfant. Et croyez-le ou non, j'ai une sensibilité là-dessus, ça me paraissait intolérable. C'était mon droit. D'abord, ça ne veut pas dire que j'en veux plus aujourd'hui. C'était un avis à une époque donnée, dans un contexte de vie donnée que vous ne connaissiez déjà pas. Et par cette déclaration-là, ça lui a suffi à me détester. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup sont comme ça. Il y en a un autre, pareil, un client de longue date, Assidu comme pas possible, qui venait à toutes mes conférences et séminaires, on va dire de 2007-8 à 2012-13. Et à un moment, euh, il a changé les notes, parce que je fais vérifier mes notes, moi, pas comme 90% des gens du web. Et il a changé les notes en mettant que des notes négatives. Et il a, jamais, il a, il a toujours refusé de me répondre. Et par un modérateur du forum de l'époque qui assistait également aux conférences, j'ai su qu'un jour, ne le reconnaissant pas, j'avais fait une blague sur son T-shirt. Alors son T-shirt était un peu défoncé, parpassé, un peu abîmé, etc. Et que c'était un T-shirt qu'on avait acheté en relooking en 2007 ou 2008, et qu'à ce titre, en fait, il m'a voué une haine pendant des années. Et, et donc je valide qu'effectivement, les gens instables et fragiles d'esprit nourrissent des sentiments durables pour un, un, une phrase, un trait d'esprit ou une opinion personnelle éphémère. Donc, ton... je, je pense que c'est vrai. Et ce qu'il trahit, euh, Oussama, c'est le petit coup de trop à la fin. Cette histoire est sans doute vraie, mais ce n'est pas devenu un pote, par contre. Ou alors, on n'a pas la même définition de pote. Tu vois, c'est un mec que tu as vu une fois dans ta vie, ce n'est pas un pote. Et c'est ça qu'il trahit, en fait. C'est que c'est fondamentalement de bonne volonté, mais il faut qu'il en rajoute une petite surcouche de gelée, de gelée royale en, en trop. Je vais dans un resto qui s'appelle Le Georges à Paris, et je suis avec une amie qui est méga belle. Et le mec, le videur, il nous regarde comme ça et fait... Elle, elle rentre pas. Je sais pourquoi... Euh, non, non, non, là, c'est pas sérieux. Ça fait 12 extraits sur lesquels, plutôt, j'essaie de me montrer raisonnable, pondéré, de prendre ton Ton parti, de me montrer en sympathie, de me mettre à ta place en restant à la mienne. Et là, et là tu me fais un truc pareil. Mais où ça m'a Mais bien sûr que non. Non, mais ça, c'est 0 sur 10, dès là, d'emblée. Non, je veux dire, euh, le, un, un videur de resto, bon d'abord, c'est pas, il n'y a pas de videur au resto, il y a des videurs en boîte de nuit mais certains lieux à Paris font exception, admettons. Le Georges, j'ai habité à côté pendant 5 ans donc je connais bien. Là, on a dit pas sur le physique, mais toi et un mannequin, c'est pas la mannequin qui rentre pas. Non, non, là tu vas pas exagérer où ça va. Elle a les chaussures, il fait ouais, elle a des sneakers. Je fais mec, tu te crois en 1990 là Si la meuf, elle est mannequin, elle est magnifique, elle rentre. Elle est mieux que 95% des gens qui aient dans ça. Tu vas pas me dire, elle rentre pas. Le mec, il dit, euh, tu crois que c'est toi le patron C'est moi qui décide qui rentre ou pas. Ah ouais Je prends mon téléphone, j'appelle le directeur. Le directeur, elle est courant. Non, non, m'a c'est trop, c'est trop, c'est trop. Mais admettons Tu as le numéro de téléphone du gérant, admettons. Un, il faudrait qu'il te réponde. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il soit, soit totalement dispo quand t'appelles, Soit que ton nom soit tellement important qu'il arrête ce qu'il est en train de faire pour te répondre. Admettons Et ensuite, il faudrait qu'il quitte euh, les personnes en, perso en présence desquelles il se trouve pour accourir pour une question de droit d'entrée. Non, c'est pas sérieux, Oussama. Ça, non, ça, c'est pas plausible, ça. Il fait oui, monsieur Amar, euh, je suis désolé. Je fais lui, là, dehors. Mec, si t'en fais, prends tes affaires dehors. Non, mais, non. mais là, il s'est cru dans une série américaine. Là, il a pensé qu'on était dans The Office et qu'on euh, prenait ses cartons et qu'on s'en allait. Non, là, c'est ridicule. C'est dommage parce que tes anecdotes de développement personnel de droite, faisant la promotion de l'effort et de l'ambition, ne sont pas inintéressantes. Mais ces, ces petites anecdotes, cette fois-ci, personnelles et pas de développement personnel, te ridiculisent. Voilà, allez, on passe à la dernière. Moi, je pars trois semaines, en vrai, il m'arrive plein de trucs. Mais il m'arrive plein de trucs parce que si je prépare rien, euh, je suis pas obsédé par réduire les risques et euh, je, je dis jamais non à rien. Tu vois euh, euh, Oui, c'est encore une fois ces conseils de développement personnel sont excellents. J'avais fait un podcast il y a de nombreuses années sur le, le fait de dire oui, d'avoir comme réponse par défaut oui alors que le français a en général comme réponse par défaut non et puis on verra ensuite. Moi, je dis oui puis on verra ensuite. Et, et quant au fait, effectivement, que les gens préparent trop les voyages, si vous me suivez sur Instagram, et si ça n'était pas encore le cas, je vous invite maintenant à le faire. Vous savez que je pars euh, faire le tour de l'Écosse une fois tous les deux, trois ans, seul, en voiture, et que je, à chaque fois, je remarque que les road trips seuls euh, quasiment n'existent plus. On ne croise absolument personne de seul dans les auberges. Euh, dans les cafés, dans les, dans les parcs, dans les balades, etc. Les gens sont tous en couple, en couple, en couple, en couple. Et ça ne veut pas dire qu'il faut être radical, et ça ne veut pas dire que je vis comme un moine Shaolin. Ça veut dire que je trouve que euh, l'épaisseur d'expérience des gens, ça me nuise avec, euh, leur, euh, avec booking, avec la préparation des choses, avec le fait qu'ils partent toujours avec les mêmes personnes. Donc encore une fois, on n'a pas la même posture, on n'a pas la même tenue. Mais euh, sur le fond, je peux pas être en désaccord total. Attendez, un ami, un, une histoire... invraisemblable. Hein. Un euh, j'étais au Japon, j'ai fait la fête avec les Yakuza, et j'ai joué au poker avec le chef des Yakuza. Il me dit « Mais il n'y a qu'à toi que ça arrive ». Je dis « Oui, parce que toi, connard, quand tu vas au Japon, tu rencontres un mec, il a un tatouage, tu, tu lui dis pas « Ah, t'es un Yakuza !» Non, tu fermes ta gueule, t'es lâche, et, et tu rentres chez toi. Moi, je vois. Ouais, ouais, ouais, ouais. Non, non, on a tous fait des rencontres border à l'étranger. Moi, je vous en raconterai une à, à l'occasion. C'était au Maroc et je m'étais retrouvé abandonné dans, dans le désert en humeur avec des coquets et qui se sont disputés. C'était la jet set de là bas et on s le mec s'est disputé avec sa nana. On s'est retrouvé planté au milieu du désert et j'entends encore le bruit du V8, du humeur qui part dans le sable. C'est peut être une des deux nuits de ma vie où j'ai eu peur. Mais, euh, mais non, mais on, on reste dans quelque chose qui, qui, qui, qui est plausible. Je n'ai pas rencontré le chef d'une organisation mafieuse. C'est dommage, parce qu'il a sans doute rencontré quelqu'un qui avait un tatouage. Cette personne avait sans doute un lien avec les Yakuza. Mais par contre, dans, son exa, dans, dans sa mécanique d'exagération, ça devient le chef des Yakuza. Et, vous savez, le, le, le, le, le mensonge, quand on a connu beaucoup de femmes, c'est un art que l'on connaît bien, euh, c'est pas tout ou rien. C'est-à-dire qu'en fait, la plupart des gens mentent absolument tous les jours, par omission et par exagération. Voilà. Lui, c'est plutôt par exagération. Le mec dans dada, je lui dis « Alors, t'es où dans la hiérarchie ?» Il dit « Je suis un big boss ». <rire> ah non, le mec a dit que c'était un big boss, mais en fait, jamais un big boss ne s'auto... Euh, ne, ne, ne se révèle. Évidemment, c'est quand même quelqu'un qui te dirait qu'il est espion. S'il te dit que c'est un big boss, c'est qu'il est, qu est euh, à l'échelle... Euh, sur un, un organigramme à 16 niveaux, il est entre le 14 et le 15 en bas, quoi. 9 oh, mecs sur 10 trop se sont trop fait tuer en <rire> vrai cette question. Trop <rire> fort <rire> Je vous avais promis, en fin de vidéo, une anecdote sur Papi Oussama et, et son environnement de famille. Je vais la raconter. Par contre, il faudra être VIP pour la voir. Quoi, oh, oh c'est en train de rager oh, dans sérieux, les chaumières. C'est en train de fermer la fenêtre. C'est en train de blasphémer Nardine la Mogue vendue. Bah oui, mais un, j'ai une boutique à faire tourner. Deux, courageux mais pas téméraire. Certains des éléments que je vais raconter pourraient peut-être tomber aux oreilles de l'intéresser. Donc, je le raconterai en privé dans une vidéo réservée aux VIP. Si vous voulez nous rejoindre,